Je crois que euh, vous avez fait l'un et l'autre euh, référence euh, au projet associatif global. Euh, il, il se trouve que j'ai la chance euh, d'être directrice générale de l'AFTALIM à la P11, euh, qui a un projet associatif global, et euh, que le fil conducteur euh, qui nous a guidé les administrateurs qui ont travaillé sur euh, ce projet a, a été euh, la centralité de la personne en situation de handicap. Donc, euh, je, je crois que c'est euh, d'abord à partir de euh, la question que l'on se pose tout le temps. Est-ce que ce que nous envisageons, dans la place qui est la nôtre, à, toutes, à tous les niveaux qui sont les nôtres, est-ce que euh, la façon dont nous portons la compensation du handicap, parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce qui légitime nos actions est approprié par rapport à chacune des personnes que nous accueillons, avec leur diversité, avec leur complexité. Euh, donc oui, c'est forcément une question euh, dont, dont se saisit euh, à la fois dirigeance euh, euh, sous l'égide de la gouvernance. Oui, on, on s'en saisit. Alors je vais essayer de peut-être d'en témoigner euh, de façon concrète. Euh, alors, un des axes qui actuellement guide notre action, c'est de rendre accessible tout ce qui sert à euh, tout ce qui sert à la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap intellectuel et tout ce qui pourrait lui faciliter euh, l'accessibilité, à quelque niveau que ce soit. Donc nous engageons une action euh, déterminée dans la pluriannualité sur euh, la dimension facile à lire et à comprendre parce que ça nous paraît un vecteur essentiel si on veut que des personnes avaient leur diversité on l'a vu là, euh, des personnes en capacité d'aller retirer euh, leur argent de façon individuelle d'autres, nous le savons bien qui ont besoin d'une médiation que représente le professionnel pour autant notre action va se centrer sur la capacité de la personne, quelle qu'elle soit, à pouvoir comprendre ce qui se passe pour elle. Donc le support, ça peut être le facile à lire et à comprendre. Alors, plus exactement dans nos processus institutionnels, il nous semble que c'est un élément important aussi de pouvoir soutenir auprès des présidents de CVS une action euh, la plus, je dirais, la, la, la plus dynamique et le Conseil d'administration dans ce sens-là. Et nous avons encore à revenir, à souhaiter, lors de l'affectation des résultats, alors c'est effectivement un technocratique, si on veut, sauf oui, que là, la, il s'agit oui. d'espèces sonantes et trébuchantes oui, qui ont été fondant. allouées mmh. à la gestion des présidents de CVS de façon à ce qu'ils euh, puissent faire des propositions évidemment avec le soutien des professionnels qui peuvent les rendre concrètes mais que cet argent-là puisse leur être utile pour réaliser des actions qu'ils ne feraient pas s'ils si, euh, n'en avaient pas euh, la gestion. Alors je ne dis pas que c'est très simple je ne dis pas que tout le monde s'en est saisi mais c'est quand même une volonté euh, que le conseil d'administration euh, a souhaité de euh, gérer cela. Alors Voilà, ça pour nous c'est des aspects extrêmement concrets. Après, euh, les différents témoignages qui se sont déjà exprimés autour de la table montrent que le lien sur la relation euh, de, de la gestion de l'argent et donc de ce qui circule, euh, il est permanent c'est du quotidien, c'est du quotidien parce que des parents qui sont aussi tuteurs et des parents qui euh, ont souhaité qu'une tutelle euh, s'exerce donc par des professionnels. Dans tous les cas de figure, la question elle est gérée euh, au quotidien au niveau des établissements. Et oui, oui, nous avons obligatoirement un certain nombre de procédures que nous espérons le plus robuste possible. Alors c'est quoi Ben oui, on fait des contrôles de caisse. Oui, enfin voilà, vous me posez la question en tant que DG, moi je vous réponds à un niveau des DG. Nous on assure, j'aurais envie d'utiliser cet anglicisme, mais qui, euh, voilà, le back office, ce qui ne se voit pas, mais qui permet que ça continue, et qui permet que lorsque nous avons un contrôle de quiconque, et eh bien nous puissions assurer que ce que nous faisons sur le terrain s'inscrit bien à la fois dans un projet associatif global mais aussi euh, dans toutes les précautions qu'il faut prendre pour soutenir les personnes en situation de, de handicap dans leur vie quotidienne est-ce que vous avez oui moi, je, je voudrais prolonger oui. concrètement mais parce que je l'ai vécu dans des CVS ce que vous, ce que vous dites comme quand une politique associative elle a des effets concrets, vous avez parlé des CVS ça fait deux ou trois ans Patrick maintenant et d'autres euh, plus tard, participe à des CVS. Ce qu'on a constaté, depuis que euh, vous avez justement. Euh, on Oui. Depuis que vous avez mis en place une responsabilisation des, res des, euh, des CVS autour de la question de l'argent, moi j'ai remarqué euh, qu'il y a beaucoup de, de questionnements positifs qu'il y a une participation active des, euh, des personnes au CVS et, et plus largement à, à la vie de, de l'établissement. Et. Madame Delocat, donc je, je, je pense que cette, cette posture associative, elle a véritablement des effets euh, très positifs pour, pour les personnes. C'est aussi, euh, aussi une exigence, euh, et c'est à la fois une exigence, et c'est à la fois exigeant, euh, de le mettre en place. Il y a, euh, a été mis en place euh, une commission droit des usagers, euh, dans laquelle nous espérons euh, que de plus en plus euh, les présidents de CVS pourront jouer, jouer un rôle de porte-parole. Donc pour ça, nous, nous avons des axes bien concrets. Alors effectivement, je citais tout à l'heure le facile à lire et à comprendre, mais c'est un outil euh, concret de, de la vie quotidienne. Donc après, euh, le lien euh, effectivement avec, euh, avec l'usage de l'argent et, et, et, et la référence que, que vous avez faite, monsieur, par rapport aux travaux de Marcel Mauss, euh, et, et bien je, je crois quand même hein, que ce qui, euh, euh, les, les, les travaux qu'il a fait euh, montraient de façon très claire que les choses n'existent pas hors sol. C'est-à-dire que euh, les échanges sont constitutifs de la vie. Pour que les gens survivent, il faut qu'ils puissent échanger. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire dans notre travail. C'est-à-dire faire en sorte que, même si c'est compliqué, il y ait des échanges. Ce n'est pas toujours fluide, comme on aimerait que ça le soit, mais il y a des échanges. Et puis, je voudrais souligner aussi, et le dire, que nous avons quand même, et je veux le dire, la chance. Parce que je pense que c'est une chance d'être dans euh, un environnement où la solidarité s'exerce. Et que si nous pouvons aujourd'hui nous poser la question de comment des personnes en situation de handicap peuvent utiliser leur argent en prenant compte de tout ce que ça suscite, hein, c'est aussi parce que la solidarité s'exerce et que les besoins fondamentaux dans cette société où nous sommes sont assurés. Alors après, il y a tout le reste, mais je pense que Mme Prieur le développera sûrement hein, beaucoup plus loin, mais il y a quand même ceci qui est un socle, et, et ça c'est quelque chose que nous partageons, et je crois que c'est aussi une valeur euh, euh, que, que nous avons euh, ensemble. Merci d'aborder la question des solidarités. Cette oui. première table ronde, c'était la question de l'argent qui reste pour vivre, et des solidarités, je crois que... C'est une des raisons pour lesquelles la question économique et celle des solidarités, on l'a posée ce matin, et merci d'ouvrir sur cet aspect très important.